C'est quoi Ah ouais, excusez-moi. Vous ne voyez pas bien c'est quoi même Excusez-moi, tata. Ah ah Regarde-moi cette imbécile là. Mais ça c'est quelle manière de parler comme... Pardon, faut partir, faut partir. Hein? Ça c'est quelle manière de parler aux gens Regarde-moi, celui-là. Mais vous les enfants de vieux, vous ne les respectez pas. Eh? Coup papa, tu me parles Non, tu me parles. Vous ne Et respectez pas, hein eh? Tu oses me parler. Oui, un enfant comme toi à la maison. Et -moi, si moi mon chéri, il a vécu. Toi là, regarde-toi, vieux père comme ça. Toi. N'importe porte quoi vraiment bien hein? qui devant moi Regarde ah. ce que, que tu as porté c'est ton problème c'est ton problème c'est ton problème ou bien c'est quoi même c'est à moi tu as giflé comme ça pardon non c'est à moi tu as giflé comme ça tu veux ça encore non tu veux ça papa tu veux ça on va bailler au chinois balastore faut partir, Faut partir. C'est encore C'est bien. Faut partir, je peux trouver... Faut partir. comment les enfants, je sais pas se carapoter. Il parle encore. Tu enlèves là, mais tu me ah C'est un problème là. C'est un problème, monsieur. Tu veux ça? Fais-moi. Mais, je veux que tu me lave, je peux parler. Tu parles encore, même. On parle, tu parles. Vieux paix comme ça. Est-ce que tu vas te détacher, tu n'as pas le bon. 你看看我哇哇哇哇 C'est qui c'est là Oui, c'est ma copine. Ta copine Oui, c'est ma copine. Tu que de ta copine Oui, c'est ma copine, n'est-ce pas Fais la rentrée. Tiens jour? Elle a pas rentré avec toi. D'accord, pas. C'est ta copine Bon. C'est... Hé, hey, rentrons, rentrons. C'est ton père Oui, c'est mon papa. C'est qui a rentré, mais là c'est ton père C'est mon papa? Oh c'est quoi, là. tu as quoi non, non non non. Bon tu vois, tu vois mon papa m'a demandé de te faire entrer, alors que même si c'est une grande amour, tu il a demi, la, il ne le même pas personne de rentrer. C'est ton père. Il t'aime vraiment. Bien sûr. Il t'aime. On y va, oublie ça, oublie je ça. Na, je viens à le venir quoi. Tu as quoi? Rentrons, rentrons. Ah. Toi aussi. Oh. Ah. Oh. J'ai pas ça. Oh. mon papa va me faire passer par les contre voix Rentrons dedans. on y va. Oh, mon... toi aussi, là, hein. Vraiment! Rentrons! Hum? Oui, c'est ici! Ah, il vas-y! Non, rentrons, rentrons, rentrons! Hum? Ma copie, c'est quoi? Rentrons! Oh, ne pas, rentrons! Voilà, non, c'est quoi? Il va! Où? Il va! Fais-moi le potaille! Fais-moi le potaille! D'accord, pas On ne peut pas te parler, non. Tu as quoi Jesus is Lord viens, viens, viens de vous, moi. Pourquoi tu joues au jeu de venir Je n'ai pas ça, je ne pas, pas là-bas, Mon enfant, il est quoi pour toi Il est là, mon chéri. Tu ah. lui as expliqué ce que tu viens de faire, hey. tu, vas faire quoi? tu as faire quoi je hey! Tu as faire quoi Je l'ai as Eh Tu as supré qui tu as sifflé maman papa Comment Elle vient de me jeter tout à l'heure. Je voulais les enfants d'aujourd'hui l'autre. Pardon, pardon, papa. Pardon, quoi Pardon. Est-ce que tu lui as. Tu lui as expliqué ce que -ce je fais Tu lui as expliqué ce que je suis Est-ce que es... oh. Tu lui as expliqué de quoi je suis capable Tu veux quoi Tu dit quoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux que moi je dis quoi là maintenant? Je veux me pardonner, papa, pardonnez-moi, bon, je ne sais pas. Oui, il y pas de soucis. De haut, l'autre casserole est là. Ah. Ah. Jesus is Lord. De papa, faut faire nous, on va manger. Ah. On va manger à mi-haut. Il faut faire à mi-haut, on, on va manger. c'est moi, chien, s'il te plaît. On va manger à mi on va manger à mi On va manger Mais... à mi